Bonjour à tous et à tous Je vous présente aujourd'hui le portefeuille magique du médium Tofa Sobo du Bénin Qui produit de l'argent Ce portefeuille produit de l'argent à partir de 5000 euros jusqu'à des millions d'euros Regardez à l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur du portefeuille Il y a des gens qui disent que le portefeuille n'existe pas et Je suis prêt à vous montrer aujourd'hui la démonstration du vrai portefeuille magique si vous avez besoin de faire ce portefeuille, vous pouvez me contacter sur le plus 229, 90 84 99. J'ai dit bien 99 90 84 90. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir d'autres vidéos. D'accord Le portefeuille magique existe vraiment chez le médium de passe au bout du bébé. Vous pouvez voir votre propre yeux. Les génies. Et si jamais vous m'appelez, vous n'écoutez pas la voix qui est en train de parler dans cette vidéo, ne parlez jamais avec la personne. Il y a des gens qui volent mes vidéos aujourd'hui pour faire du n'importe quoi avec. Je suis prêt à vous montrer la démonstration. Et ça continue. J'aime la présence des génies comme ça. Faites aussi vraiment la vidéo avec moi. Je dis bien, le portefeuille, ça existe chez le médium au beau du Bénin. Et mon numéro, c'est le plus 229, 99, 90, 84, 99. Je dis bien plus 229, 99, 90, 84, 99. Je suis le puissant au beau du Bénin. Et c'est moi seul qui fais ce portefeuille. C'est moi seul qui fais ce portefeuille. J'ai un numéro que j'ai introduit dans la vidéo, mais ce numéro actuellement, il est bloqué dans notre pays. Donc du coup, je suis obligé de changer un autre numéro. Dès que l'ancien numéro va commencer par travailler, je vais encore faire une vidéo et vous le dis. Donc suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin et je vous promets que vous serez satisfait une fois que vous allez contacter Tofa Sobo. Il y a du monde qui me contacte, je l'ai fais ce travail. Depuis la France, la Belgique, la Suisse, l'Europe tout entière a besoin de ça. Il n'y a pas de conséquences dedans, ni d'inconvénients. Il n'y a rien de, de grave dedans. Il suffit juste de rester, de respecter deux et trois conditions seulement et vous serez satisfait. J'espère que vous pouvez bien comprendre ce que je dis. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'oubliez pas de m'appeler sur le plus 229 99 90 84 92 J'implore toujours la grâce des génies. Le portefeuille, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une minute ni en deux minutes. Le, la production du portefeuille se fait en trois jours et c'est chaque nuit qu'on fait le travail c'est dans la nuit qu'on fait le travail dans la nuit où tout le monde est en train de dormir parce que le portefeuille c'est quelque chose qui va dans les banques pour prendre de l'argent mystiquement dans le compte des riches vous voyez voilà voilà comment ça produit l'argent voilà des millions voilà des euros que des 100 euros des, des vrais billets d'euros de, des vrais billets je suis au bénin et je suis à s'inquiéter. Si vous avez besoin de ce portefeuille, vous pouvez me contacter. Voilà encore. Regardez bien l'argent. Regardez bien. Rien que de vrais billets de 100 euros. Rien que des billets de 100 euros. Vous pouvez venir chez moi si vous voulez. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi rester là-bas. On peut faire. Je ne veux pas vous par la DHL. Si vous avez le temps, vous voulez venir vérifier mon temple, visiter mon temple, je suis prêt aussi à vous accueillir. J'espère que vous me comprenez bien. Regardez, ça continue toujours. Hein. Je vous dis, ça produit 5 millions d'euros. À partir de 5 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros par jour. Regardez des, des, des, des euros. Regardez.